la deuxième question est une question de Denise coucou Samuel, pourquoi j'ai des gros problèmes de mémoire et de concentration, gratitude pour tes lives voilà une question très courte les problèmes de concentration sont là pour te faire esquiver la punition de la maîtresse ou des parents ça, ça résonne dans ton, ton expérience Denise euh, Um, apprentissage mal vécu apprentissage très, très mal vécu donc pour esquiver, esquiver, pardon, pour esquiver la douleur que ça t'a fait de vivre ça donc, cette douleur c'est euh, la douleur de, de, de, de faire quelque chose que je ne veux pas faire la douleur de me, de me sentir contrainte contrite. je ne sais pas si ça se dit et pour, du coup, esquiver ça, toi, tu mets une sorte d'anesthésie qui se nomme problème de mémoire et de concentration. Mmh. Premier niveau de lecture. Le deuxième niveau de lecture par rapport à ces problèmes de mémoire et de concentration, on va chercher... Ah, là, ça va être autre chose. Ça me fait une sensation d'aller, de, de venir entre un monde et un autre. Voilà comment je ressens ton, ton système, Denise. Entre le monde spirituel et le monde de la matière. Pour connecter au monde spirituel, tu dois déconnecter de la matière dans ton système. Et inversement. Donc, lorsque tu sembles rêver, lorsque tu as du mal à te concentrer, lorsque tu as des problèmes pour te souvenir, c'est peut-être déjà que tu n'as pas besoin de te souvenir, Peut-être que, je dis peut-être, mais pour moi c'est sûr, mais j'aime bien dire peut-être, peut-être que c'est simplement que tu n'as pas besoin de ces informations, que l'essentiel n'est pas là. Ce que tu appelles problème de mémoire, ça s'appelle un cerveau qui fonctionne normalement. Parce que le cerveau n'a pas pour, euh, pour euh, fonctionnement, j'ai envie de dire, N'a pas pour but, n'a pas pour tâche d'être euh, un disque du genre ambulant. Le cerveau est une antenne, une machinerie complexe, euh, physico-énergétique, qui nous permet d'aller connecter de nouvelles informations, de télécharger des nouvelles informations. De, de, de plein de niveaux dimensionnels différents et on a bien une sorte de mémoire tampon de plus ou moins courte durée mais on n'a pas besoin de se souvenir de tout, donc après ça dépend toi ce que tu appelles problème de mémoire mais pour moi voilà, si je dois vraiment te résumer hum, ce, que je, ce que je perçois de toi, c'est que tes problèmes de mémoire et tes problèmes de concentration n'en sont pas en apparence, c'en est, mais pour moi, ça n'est pas. C'est simplement que tu es branché à un autre monde dit spirituel, qu'on va nommer spirituel. Et pourquoi tu m'apportes cette question-là précisément Derrière, tu veux aller chercher ton vrai pouvoir. Ton vrai pouvoir, c'est ta capacité à respecter tes intuitions, les informations, tes guidances personnelles, ton lien avec le divin. Partout, tout le temps. Chose que peut-être tu ne t'autorises pas. Comme, il y avait... comme si tu étais une planète, mais que tu n'utilisais pas la gravité pour, pour, te, pour pouvoir tourner autour du soleil sur le plancher nommé, nommé univers. L'image est bizarre, mais c'est comme ça que ça me vient pour toi. Belle soirée, Delise. Salut